les gars, vous connaissez Fabrice peut-être Fabrice c'est India Boy, l'homme célèbre. Vous la connaissez Carrément. Ah ouais. C'est un grand boss tu sais. C'est un grand boss vraiment. Ma, ma. Mais tu calme les gars. C'est pas ce que je vois là. Mais, mais t'es bête ou quoi frère C'est sûrement elle. Regarde là là. Ah, ah ouais. Bah, vous savez quoi les gars Non. Oh, raconte. raconte. Bah, je vais la gérer là, ok? Ok. okay. Va la gérer moi là. Vas-y. Ok, maman, moi je m'arrête ici. Ok. Hello? Ça roule ou quoi? Carrément, ça roule, mon gars. Ah ouais. Tu vas où là comme ça? Je vais à la source. Bah, ça te dérange si je t'accompagne Rien n'empêche. Ok. Ouais, chérie, tu sais quoi Bah non, dis-moi. Notre amour est la vie, laisse-moi gérer les deux côtés. Waouh, j'adore ça vraiment. Alors si la police nous arrête. Chérie, quoi qu'il arrive, je resterai de ton côté. Ok bébé, attends-moi, je ne suis pas dans le visiteur. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça Bah, Je transporte pour toi en fait. Par quoi ça je suis venu à toi pour t'empêcher de souffrir. Vraiment, je ravi. Je vais te dire un truc, mais je fais. Ah, parle-moi, je prendrai le temps de t'écouter. Bah mais dis-moi, je veux que l'amour que tu me montres soit éternel. Vraiment, c'est promis. Alors chérie, fais-moi un câlin. Mais regarde, mon gars, t'es aussi, ça roule ou quoi? Ah ouais, ça roule, mon gars. Des informations? Évidemment, mes potes! On peut s'amuser? Eh bien, si, pourquoi pas?